Mon corps est une forteresse, mais mon cœur fut plein de détresse. Longtemps, entre mes piliers, tant de maux m'ont été confiés. Tous ces hommes et ces femmes mis au fer, leurs souffrances et leurs peurs m'ont offert. Partout, on entend ces murmures, ces cris, ces pleurs et ces regrets. Tant de haines si dures à porter, qui ne peuvent sortir de mes murs. Pourtant, scarifié sur mes pierres, Souffrance ou bien gémissement Espérance qui tourne au tourment Qui ne s'échappe plus qu'en prière Dans les murs de cette prison Beaucoup y perdirent leur raison L'attente derrière les barreaux Longue est la nuit dans mes cachots Puis s'évanouit l'obscurité Vint le temps d'aller vers la clarté De s'élever vers les cieux Ah oh mon Dieu que le ciel est bleu, découvrir le monde extérieur, pouvoir enfin ouvrir mon cœur et sentir cette élévation retentir comme une explosion. Accueillir ces gens du savoir, être terreau pour leurs sciences qui font grandir les connaissances et qui transmettent tout notre espoir. Mes murs sont maintenant piliers, comme un berceau qui pour toujours fera grandir en nous l'amour ainsi, que notre humanité. C'est vers la lumière que je monte, transmettre, c'est tout ce qui compte. Il faut croire en notre avenir, il y a tant à découvrir, et c'est avec tant de fierté que je porte le mot « liberté ».